On avait dit des gold. T'as intérêt à être régleux la prochaine fois. Mmh. Quoi Quoi Vas-y, lâche-moi, lâche-moi Après tout, ces histoires de trafic ne serait elles pas qu'un condensé des rêves de la catégorie grise, et des peurs de certains de la catégorie bleue Ici Elliot Morcel, vous êtes bien sur Gold FM, comme tous les matins de 9h à 11h, pour votre émission quotidienne. Pour commencer, j'ai entendu dire qu'Hervé Werthein aurait commandé durant sa dernière soirée au Ritz 15 litres de cacao, afin de recouvrir ses jeunes et charmantes campagnes d'une nuit. Lundi dernier au soir, une gold émergente fait courir le bruit que Bill Grapes aurait organisé un feu de joie afin d'éliminer 50 tablettes de chocolat que l'on lui aurait délivrées car elles étaient aromatisées à la noisette. Et pour finir, les plus coquets seront ravis avec la nouvelle collection de soins du visage « Chocolates is the New Gold » de Françoise Bertoncourt, constituée d'extraits véritables de chocolat conçus spécialement pour vous. Et je vous laisse maintenant avec une petite pépite de la musique orchestrale récemment découverte, J.L. Bott. Ouais, fonce, fonce, fonce 9h54, les 10 minutes de politique. Un retour rapide sur la dernière loi mise en vigueur par notre gouvernement. Attention mes petits golds, ils mélangent les torchons et les serviettes. Prenez garde à ce que votre carte étincelante ne se ternisse pas. Ils veulent nous rationner comme des gris. Est-ce que ça annoncerait le début d'une pénurie totale De toute façon, il vaudrait mieux qu'ils interdisent l'accès au chocolat pour de bon au petit peuple. Oh Ressaisis-toi là Non mais t'as vu pourquoi tu passes Allez. Parce que nous, les gold, le chocolat, on l'aime, un peu, beaucoup, à la folie, alors que les bleus, ils n'ont pas le palais assez fin pour un mets aussi raffiné. Et les gris, je vous en parle même pas. Quel gâchis. Tu te fous de moi Il manque la moitié tu vu la qualité Tu t'attendais à quoi Sûrement pas à ça. Mais je suis pas rassurée en Ceci dit, on se retrouve demain à la même heure pour de nouveaux potins 100% des l'FM.